Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous Je m'appelle Yves Martinez. Alors, je suis responsable de formation chez FORPROF. Alors, je vais détailler un petit peu peut-être mon rôle. Euh, donc, le, le rôle de FORPROF, c'est d'abord un rôle profondément humain euh, dans le sens où on est en contact avec, euh, déjà alors, sans stagiaires, donc on est en contact avec vous bien entendu, euh, que ce soit par téléphone ou par mail, et on est aussi en contact avec nos professeurs parce on s'occupe aussi du recrutement des professeurs. Donc L'idée, c'est de, de mettre les, les professeurs, qui, euh, euh, les meilleurs professeurs pour avoir pour, pour vos formations. Donc, ça, c'est une partie du, du rôle du de responsable de formation. Après, nous avons aussi un rôle organisationnel, euh, dans le sens où il faut, bah, il faut prévoir tout simplement hein, la formation, le déroulé de la formation tout au long de l'année. C'est aussi notre rôle. Alors une journée type chez prof c'est difficile à, à faire étant donné que nous sommes une petite structure, on a un petit groupe, nous sommes 10 personnes qui travaillent chez fort prof donc, euh, donc effectivement, on a quand même quelques, euh, quelques, quelques éléments euh, comme ça qui sont, euh, qui sont des passages obligés, on va dire. Euh, donc le, le matin, par exemple, on va, va s'occuper déjà des, euh, de nos cours, savoir comment se sont passés nos cours, si jamais il y a des, des points d'amélioration, eh bien écoutez, on s'en occupe. Euh, le passage obligé, c'est aussi bien sûr de vous répondre, de répondre que ce soit à vos mails, que ce soit à vos mails ou à vos appels téléphoniques et bien sûr après c'est d'échanger aussi avec nos professeurs pour le suivi de votre formation. Si je devais décrire Fort-Prof, je dirais que ça serait euh, objectif réussi en fait. C'est le travail de fore-prof, si, si on travaille depuis de nombreuses années en fait, c'est aussi pour cette raison-là, c'est-à-dire que nous, nous avons un intérêt, c'est votre réussite. Voilà, donc on travaille, on crée donc des, des supports, on crée des formations, on organise des formations, on réfléchit chaque année à de nouvelles idées pour des formations, pour le, ce seul objectif hein, qui, est, qui est votre, votre réussite. Un message pour les stagiaires, bien oui bien entendu. Donc, le, le message principal, c'est euh, déjà de, de vous concentrer sur votre formation. La formation, on sait que c'est une parenthèse dans votre vie. Hein, c'est un petit moment qui, euh, qui est une année. Donc, c'est court et c'est long à la fois. Donc, c'est euh, un passage difficile parce que le concours, bien entendu, il est quand même suffisamment exigeant. Euh, mais on est là pour vous accompagner on est là pour vous aider. Et, euh, et surtout, ne lâchez rien parce que c'est une année euh, absolument difficile. Comme Contactez-nous, n'hésitez pas, que ce soit par, par téléphone ou par mail. Euh, on a aussi un rôle de coach hein, qu'on qu maintient vis-à-vis -vis de, de, de, de nos équipes. Donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup.